Alors, c'est là où, où IP n'a pas été content. Donc l'IOTF, donc l'organisme qui normalise l'Internet, quand elle a vu ce que l'I3E avait fait, a dit c'est du sabotage. Alors pourquoi c'est du sabotage Là je vous montre, IP a été écrit pour a été conçu pour fonctionner sur Ethernet. Donc sur Ethernet, si vous regardez la trame IP, la grande fierté des, des ingénieurs qui ont construit IP, c'est de dire que l'adresse est toujours au même endroit, toujours à la même longueur. Donc comme ça, on peut automatiser très simplement sa lecture. Je n'ai pas besoin d'aller voir des champs en disant quelle est la taille de l'adresse, etc je sais que l'adresse sera toujours à la même position dans mon paquet. Donc je peux la récupérer très vite, c'est-à-dire très vite et ensuite pouvoir la traiter pour trouver l'interface de destination. Comme IP est en mode de fonctionnement en datagram, eh bien on traite, on oublie, on traite, on oublie. Et donc plus le traitement sera rapide, plus on pourra traiter de paquets par seconde. Donc ça c'est une optimisation très importante au niveau d'IP. Et qu'est-ce qu'on fait, nos amis des 3e? Eh bien, c'est de faire un entête, un number information de 3 octets. Alors, au niveau de mon code, là, je vous ai écrit un pseudo code, absolument affreux, en n'importe quel, je sais pas quel langage mais en gros, si je suis sur un processeur, au niveau de mon, de mon code, bah, je vais simplement pour récupérer l'adresse, j'ai un pointeur ici qui donne le début de mon paquet en mémoire et j'ai un mot de 32 bits à lire et à mettre dans le registre de mon CPU. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait en une instruction en langage machine. Maintenant, grâce à l'intervention de nos amis des 3E et l'utilisation d'une couche LLC, eh bien, je casse l'alignement en mémoire de mon paquet IP. Donc je rajoute 3 octets. Donc le paquet IP va commencer ici, et quand je vais vouloir lire l'adresse destination, je ne peux pas la lire sur un mot directement en 32 bits, parce que quand on accède à la mémoire dans l'ordinateur, on peut n'y accéder qu'à certaines valeurs pas bien particulières, alignées donc sur 8 bits, 16 bits ou 32 bits. Donc si je veux lire l'adresse destination, qu'est-ce que je dois faire Je dois lire un petit bout ici, un autre bout ici, faire des shifts et réadditionner. Donc, au lieu d'avoir une instruction en langage machine pour lire mon paquet, eh bien là, je me retrouve avec plusieurs instructions en langage machine. Donc, je ralentis le traitement de mon paquet. Alors, quand l'IOTF a vu ça, eh bien, l'IOTF a dit, on n'en veut pas. On n'en veut pas et on va interdire l'utilisation de LLC pour transmettre donc, ça, c'est, je dirais que vous avez un standard I3E qui vous offre la valeur, hein. Si vous regardez dans les, les valeurs, on a quelque chose qui est marqué réservé pour IPv4. normalement, si on mettait la valeur 6 dans le champ SAP, on pourrait faire de l'IP. Mais, si on regarde dans la réalité, eh bien, on n'a pas le droit. Parce que, IP interdit l'utilisation de l'LC direct. Alors en Ethernet, c'est pas gênant. Si je prends Ethernet, je peux aller directement sur IP. Donc là, pas de problème. Par contre, quand je prends le WI, oui, donc là, la, le NC est interdit. Par contre, quand je fais du Wi-Fi, bah, je n'ai pas de moyen direct d'aller vers IP. J'ai pas de bypass. Je dois forcément passer par une couche LLC. Donc, résultat, on n'a pas le droit de faire d'Internet sur du Wi-Fi. Bon, on vient me dire, là, il y a une erreur de raisonnement parce que vous faites ça tous les jours. Donc, comment on va s'en sortir Eh bien, ce qu'on va faire, c'est rajouter un protocole qui sert à rien. Donc, on a déjà un protocole qui sert à rien qui s'appelle LLC, qui sert à rien et qui perturbe en plus les alignements. Donc on va rajouter un protocole qui ne sert à rien et qui rétablit les alignements. Donc là, j'ajoute 3 octets. Donc si je veux, je pourrais avoir un protocole qui fait un octet. Donc en rajoutant un octet de protocole, on arriverait à 4 et on reviendrait sur un alignement. Pour bon, faire un protocole avec un octet, c'est ridicule. Donc on va faire un protocole sur 5 octets. Ça, ça fait plus sérieux. Et ce protocole, on va l'appeler SNAP. Et derrière Snap, eh on va pouvoir, en rétablissant les alignements, pouvoir retomber sur la couche IP. Alors ce qui fait qu'en LLC, qu'est-ce que vous allez avoir Donc on a vu que la valeur 3 pour un number information était euh, donc la valeur la plus courante, puisqu'on est resté en datagramme. Ben maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir pour le DSAP et le SSAP qui valent la même chose Eh bien, vous verrez la valeur AA qui correspond à ce protocole SNAP. Alors ça, c'est le premier intérêt. Le premier intérêt de SNAP, c'est de refaire l'alignement en mémoire. Et comme ça, on peut accéder en une instruction au langage machine à l'adresse IP dans le paquet. Elle sera un peu plus loin en mémoire. Mais ça, ça n'a pas de problème, hein. vous accédez à n'importe quel emplacement mémoire aussi vite euh, l'un que l'autre, donc pas, ça ne change rien au niveau des performances. Alors l'autre intérêt aussi, c'est d'oublier cette stupide représentation des protocoles de niveau 3 par un octet. Les personnes qui géraient euh, cette affectation sont mortes depuis longtemps, et donc quand vous créez un nouveau protocole, bah, vous ne savez absolument pas comment faire pour récupérer une valeur, une nouvelle valeur de, de SNAP. Par contre, Ethernet, c'est quelque chose de très actif. Quand IPv6 est apparu, bah, tout de suite, on a eu une valeur et un Ethertype, un type Ethernet, donc 86DD, qui était défini pour IPv6. Donc si j'utilisais un réseau Ethernet, je savais faire de l'IPv6 sans problème. Maintenant, si je voulais en faire sur du Wi-Fi, si on oubliait le, le problème d'alignement, bah, je ne pouvais pas en faire parce que je n'avais pas de valeur de champ LFC, de, de champ DSA, pour désigner IPv6. Grâce à l'astuce de SNAP, eh bien, ce que je vais faire, je vais mettre les dans la trame SNAP. J'ai 5 octets, donc je peux mettre 2 octets de, de code protocolaire. Et donc, de cette manière-là, je vais uniformiser ma représentation des données en me cadrant, en utilisant quelque chose qui était marginal d'un point de vue standardisation, mais majoritaire d'un point de vue utilisation, c'est-à-dire les types d'Ethernet. Et donc, ce qui fait que maintenant, dans à peu près tous les réseaux, vous allez retrouver cette séquence, dès qu'on vous dit on fait de l'édu LLC, en fait, vous allez très souvent retrouver cette séquence-là, AA03, et ensuite, votre encapsulation snap. Donc, on va la voir avec un peu plus de détails. Donc ici, qu'est-ce qu'on a On a donc 3 bits qui vont... Enfin, plutôt, on a deux bits ici qui vont servir à coder votre type. Donc, même codage du protocole de niveau supérieur qu'Ethernet. Si... Dans les trois premiers octets, on met 0,0. Donc ce que vous allez voir souvent dans les réseaux, c'est cette séquence de 6 octets qui sert à rien, qui sera toujours la même, et qui est simplement un moyen de monter du niveau 2 au niveau 3. Donc ça n'apporte aucun traitement protocolaire, c'est simplement pour des aspects légaux que l'on va rajouter ça. Donc ça, c'est l'encapsulation LLC. Ça, c'est le début d'encapsulation de SNAP. Et cette valeur 0,0 nous dit que le codage derrière, c'est le même que sur Ethernet. Donc, c'est ce qu'on appelle un Ethernet. Donc ça, c'est un moyen de monter. Donc, en Wi-Fi, ça va nous sauver la vie. Parce que je n'ai pas le droit de mettre l'IP directement sur l'LC. Donc, je passe par SNAP. Et après, j'utilise IP. On va voir que ça a un autre intérêt, dans un petit exercice tout à l'heure, c'est que maintenant, de mon côté Ethernet et de mon côté Wi-Fi, j'ai le même codage de l'information. Et donc, ça va m'offrir beaucoup plus de souplesse pour ponter n'importe quel type de protocole d'un réseau. On va voir ça dans, dans un exercice tout à l'heure. Juste un point. Par exemple, on a vu Cisco. Donc ici, on a 3 octets. 3 octets qu'on a mis à 0, donc on peut imaginer que c'est pour servir d'alignement sur, euh, parce qu'il fallait 5, euh, 5 octets pour aligner, on en a 2 pour les types, donc on en rajoute 3 et on met 0 pour faire jeu. En fait, 3 octets, c'est aussi quelque chose qu'on a déjà vu, on a déjà vu des champs qui faisaient 3 octets, c'était au niveau de l'adressage, vous vous rappelez, on avait vu que quand vous prenez une adresse Ethernet, vous avez trois octets qui permettent d'identifier le vendeur et trois octets qui vont vous mettre le numéro de série. Et ça, vous l'achetez pour à peu près 1500 dollars ou 1800 dollars maintenant à l'E3E. Ben, vous allez avoir en prime, quand vous avez ces trois octets donnés par l'E3E, eh vous avez la possibilité de définir vos propres protocoles. Donc, par exemple, ça, c'est des choses que vous verrez sur les réseaux si vous avez du Cisco. Eh bien, vous pourrez voir cette encapsulation. Donc, on avait vu que 0000C, c'était le numéro de vendeur, un des numéros de vendeur des produits Cisco, donc on retrouve dans les adresses MAC. Eh bien, Cisco a le droit aussi de le mettre dans l'encapsulation Snap. Et après, eh bien, il peut définir ses protocoles de niveau 3 propriétaires. Donc, il n'a pas besoin d'aller pleurnicher à l'I3E ou d'aller pernicher euh, à chez, euh, pour Ethernet pour avoir des numéros de protocole, on lui a donné sa valeur, et après, en interne, il gère ses numéros de protocole de manière unique. Donc, si vous avez un OEI, si votre société a un EI, ben vous pouvez aussi définir vos protocoles de, de manière relativement simple. Donc, évidemment, c'est des protocoles propriétaires, oui. Vous vous rappelez X25 un peu, vous avez vu ça l'année dernière, vous ouvrez un circuit, donc entre autres, vous avez des nœuds dans lesquels vous parlez HDLC, et là, vous ouvrez un circuit virtuel, et de l'autre côté, donc, vous avez une acceptation du circuit virtuel, et après, vous ouais. envoyez vos données. Donc, vous avez une manière, quand vous ouvrez, vous avez un Network Layer, un Protocol Identifier, donc une valeur que vous allez utiliser ici pour dire, dans mon circuit virtuel, dans mes trames I, donc plusieurs trames I, par exemple, que je vais séparer par un bit, si j'ai un, un paquet IP, j'ai des bits morts à 1, dans mes trames I, et après, j'ai un bit mort à 0, pour pouvoir faire un PDU de niveau 3, reconstituer un PDU de niveau 3. Donc de cette manière-là, grâce à mes trames I, je peux envoyer un PDU de niveau 3. Donc normalement, j'ai une valeur ici, qui est encore différente, de ce que l'on a vu, qui me permet de coder le protocole de niveau 3. Donc par exemple, pour IP, j'aurai une valeur. Alors, ce que je peux faire, c'est ça, directement. L'autre solution, c'est de dire, je vais utiliser Snap. Et si j'utilise Snap, alors si ma mémoire est bonne, je crois qu'on a deux modes de fonctionnement. Un mode de fonctionnement, on utilise Snap, et derrière, on donne le protocole de niveau 3. Ou dans la trame ici, je vais mettre l'encapsulation LLC et snap. Et donc à ce moment-là, je vais émettre ici n'importe quoi codé avec le code Ethernet. Donc quand on a des trames I, pour revenir à la question, je ne vais pas avoir le codage directement dans la trame I, mais j'aurai au niveau 3 un moyen de représenter le type de protocole que je vais utiliser. Donc dans ATM, c'est pareil vous allez avoir euh, soit de l'ouverture de connexion, indiquer ce qu'il s'agit, ou utiliser l'encapsulation LLSC-SNAP pour transmettre vos données, donc, euh, qui vont ensuite être saucissonnées en petites cellules de euh, 53 octets. Donc quand on est en mode connecté, c'est plus une convention de niveau 3. En mode datagramme, évidemment, on est obligé de le répéter dans chacun des trucs qu'on qu transforme. Alors, Snap, on vient de le voir. Donc, euh, c'est tout ce que je vous dire. Alors, juste un exemple ici. Un protocole qui est Cisco Discovery Protocol qui permet aux équipements Cisco de se découvrir entre eux. Donc, ça, c'est un protocole complètement propriétaire. Eh bien, elle utilise, donc, la situation, elle a laissé Snap, même sur d'Ethernet. Et cette fois-ci, on utilise l'OUI de Cisco. Et Cisco a défini le protocole 200. Pour, pour ce genre de choses. Alors, ici, j'ai une trame. La question est, on a vu hein, que le Wi-Fi, interconnecter du Wi-Fi avec de l'Ethernet, ou vice-versa, c'était équivalent à, à faire du pontage. Donc, la question est, on a ici une trame Ethernet. La destination en rouge et son réseau wifi. Donc cet équipement ici agit comme un pont. Donc récupère évidemment en mode promiscuous l'ensemble des informations qui circulent. Voit que l'adresse destination est une adresse d'un équipement qui s'est enregistré du côté du réseau Wi-Fi. Et donc, on doit l'envoyer de l'autre côté. Donc comment on fait Donc vous jouez le rôle de pompe, vous recevez cette trame Ethernet. Comment vous faites pour le mettre au niveau de la trame Wi-Fi Alors ici je vous ai remis un peu les champs, Donc euh, le champ contrôle, frame, on s'en fout maintenant. La durée, donc c'était le vecteur nav. Et là vous avez trois adresses possibles. Donc si on prend quelque chose émis par l'access point, eh bien vous allez avoir l'adresse destination l'adresse de celui qui a émis, donc c'est l'access point, et l'adresse de celui qui a réellement émis le paquet, donc c'est celui qui se trouve du côté Ethernet. Ici, ce que l'on peut faire très rapidement, parce que ici on a le tramage Ethernet, c'est qu'on peut reprendre les trois premiers champs ici, donc trois, les six premiers octets, c'est l'adresse destination, les, octets suivants, les six octets suivants, c'est l'adresse source, et les deux octets d'après, c'est soit type ou longueur. Là, on a 86DD. 86DD, c'est largement supérieur à 1500. 86DD en hexa, c'est largement supérieur à 1500 en décimales. Et si vous regardez dans les tableaux que vous avez, page 153, je crois, euh, c'est égal, vous voyez qu'il s'agit du protocole IPv6. Bon. Alors, maintenant, bah, notre... Access Point, il part l'IP, il part l'Ethernet. Donc il a récupéré cette trame et il doit la recopier. Oh, attends. Il doit la recopier de l'autre côté. Alors, il y a des champs où ce pas dur. Si vous regardez ce qu'on a vu, alors je raffiche ici le format de la trame tel que j'avais écrit. Ici, par exemple, on a l'adresse destination. Donc là, c'est l'access point vers la machine, et l'adresse destination, on l'a déjà. Donc on peut la prendre de la trame Ethernet et la recopier dans la trame 802.11. Bon, les champs contrôle, frame control et duration, ça, ça va être des infos locales qui vont être ajoutées par l'access point qui, lui, connaît le protocole 802.11. Donc ça, lui, euh, on va dire c'est une trame de données, et voilà, le temps d'émission de la trame, etc. Ça, il va le calculer localement à partir de toutes les informations qu'il a eues. Donc, l'adresse source, l'adresse destination, on va pouvoir la copier facilement. L'adresse de l'access point, alors là, c'est une adresse complètement bidon, qui est fausse, parce que 1, c'est du multicast, donc oubliez le 1 ici. Mais, donc, il met son adresse. Et l'adresse source on va pouvoir la prendre. Donc là, il n'y a pas de problème. Par contre, après, bon, champ contrôle et adresse 4, on ne va pas s'en occuper, ce n'est pas ce qui nous importe. Par contre, il y a un champ que je n'ai pas encore traité, qui est le champ 86DD. Alors, ce que je sais, c'est que derrière, j'ai une encapsulation LLC. Alors, supposez que vous voyez une trame passer sur votre réseau Ethernet, avec ce champ égal à 800. Vous savez que c'est l'IP. Et supposons qu'on n'ait pas toutes les guéguerres entre l'I3E et euh, l'IETF. Et donc, on sait qu'au niveau du, du champ SAP, c'est la valeur 6. Donc, on pourrait avoir dans notre pont un, une table qui a été configurée et qui dit que quand on, retrouve, on a l'EtherType 800, eh bien, on le convertit en, en SAP 6. Donc, ce que l'on aurait fait ici, au niveau de calculation LLC, j'aurais mis 6, 6, et ensuite, 3, pour indiquer qu'il s'agit d'un datagramme non numéroté, et j'aurais pris la partie donnée de la trame Ethernet, que j'aurais copiée ici, donc 6, 0, 0, c, etc., etc., alors ça, ça marcherait bien pour IP, V4, mais supposez que maintenant je me mettre, je suis moderne, et je décide de faire de l'IPv6 sur mon réseau Ethernet. Bah, j'aurais pas, mon, mon access point peut être assez ancien, et je n'aurais pas cette table de conversion entre l'EtherType et la valeur du SAP. Donc si je n'ai pas cette table de conversion, je ne pourrais pas aller faire du, oui, de l'IPv6 sur mon Wi-Fi qui est gênant. En plus, la valeur n'existe pas. Ce qui est encore plus gênant. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Eh bien, on ne s'embête pas. Et on part au niveau LLC en utilisant, en forçant à utiliser Snap. Donc après, je mets les trois octets à 0. Et après, qu'est-ce que je fais ben, Je prends ma trame, mais à partir du champ EtherType. Donc là, j'inclus le champ EtherType, 86DD, 600C, ainsi de suite, jusqu'au bout. Donc là, vous voyez -je, cette partie-là reste identique. Et donc, quel est l'intérêt C'est que mon pont n'a pas à connaître le protocole de niveau 3, que l'on ponte. C'est complètement transparent, parce que la valeur reste la même du côté Ethernet et du côté Wi-Fi. Donc même si vous avez un vieux pont qui n'a jamais entendu parler d'IPv6, un vieux pont access Point qui n'a jamais entendu parler d'IPv6, eh bien il sera capable de ponter de l'IPv6 parce qu'on n'a pas à changer la représentation du protocole. Donc, ça veut dire que l'on perd... 6 octets ici, vous verrez dans les trames, si vous les analysez en Wi-Fi, vous verrez partout AA0300. Donc, que l'on rajoute, donc ça c'est la formule magique. Donc il n'y a pas à réfléchir, on met ça. Et après, on recopie en mettant donc le type qui était dans la trame d'origine. Donc maintenant, je suis capable d'interconnecter grâce à ça n'importe quel type, parce que je n'ai pas de changement de représentations de, euh, de mes protocoles. Alors, est-ce Oui Non. C'est juste pour monter, pour essayer péniblement de grimper au niveau 3. Mais on n'utilise plus la sémantique du sap. Par contre, si j'ai du spanning tree, bah, je verrai un autre sap. Donc on va peut-être avoir quelques trucs. Si Cisco définit son propre protocole au niveau des access points, il mettra... Euh, enfin là il utilisera AA -A et après il mettra son protocole donc il y a encore quelques petites pistes mais la grande majorité des trams auront ce, ces, infos, ces bits qui sont toujours les mêmes donc ils vont servir simplement à monter de la couche 2 à la couche 3 évidemment le CRC va être différent parce que on va le euh, donc on a une trame différente, donc évidemment, le CRC doit être calculé. Est-ce que les bits de padding d'Ethernet vont se retrouver sur du Wi-Fi Oui. Parce qu'on n'a pas moyen de les distinguer du reste. Donc, je les prends et je les envoie. Et ça sera ma couche 3 qui, elle, normalement, est habituée à de l'Ethernet. Et donc, qui fait que le Wi-Fi, lui, sera représenté comme de l'Ethernet. Et donc, par exemple, si vous, faites, vous, vous mettez... Vous lancez un TCP dump okay. par défaut sur une interface wifi, eh bien, vous verrez des trames Ethernet. Parce qu'au niveau de la machine, on va, enlire, on va faire le pontage inverse, on va enlever tout ce qui est spécifique à LLC, à 802.11, et on redonne aux couches applicatives un sentiment d'Ethernet, ce qui rend donc compatible avec le reste. Mais en dessous, on a fait autre chose. Donc c'est pour ça qu'on peut on parle aussi d'Ethernet comme euh, Convergence Layer, c'est-à-dire qu'on présente de l'Ethernet, donc les applis sont habitués à ce genre de choses, et dessous, bah, on massacre l'Ethernet pour l'adapter à la spécificité du protocole que l'on a en dessous.